Hello Alors je parle pas très fort parce que Kim dort encore dans la chambre d'à côté. Mais aujourd'hui si je fais une vidéo, donc c'est pour vous montrer un peu ma vie dans une journée d'étudiante en Corée. Euh, là je filme le mercredi parce que du coup le mercredi j'ai cours directement sur place. Les autres jours j'ai cours en ligne, je vous montrerai aussi cette partie. Mais pour aujourd'hui, ce sera les cours sur place. Donc je vais aller à, Pukyong, à Kyo directement. Et l'après-midi, on va partir réviser dans un café, très certainement. Normalement, dans la vidéo précédente, je vous avais dit que je voulais vous filmer euh, le matin ma partie étudiante et l'après-midi ma partie où je travaille. Sauf que le mercredi, en général, je ne travaille pas. Parce que comme je vais directement sur place, euh, après, quand je reviens, en général, il est trop tard pour travailler. Donc euh, voilà, je vais vous montrer un peu tout ça. jolie les prises derrière et du coup là je vais aller en cours en marchant donc de chez moi jusqu'à jusqu'à l'université j'ai ma pote qui vient vers 8h05 je sais pas quelle heure il est là on va pas passer par les quais cette fois ci c'est plus court de passer sur l'avenue principale du coup ça fera notre petit exercice du matin et euh, voilà en attendant de partir, je prends le temps de manger un petit déjeuner. Et c'est parti pour 35 minutes de marche en direction de l'école. Ce jour-là, on a eu beaucoup de chance. Il faisait beau et c'était le jour où les arbres étaient le plus fleuris. en arrivant à l'école, prise de température obligatoire. Puisque nous sommes en période de Covid, les élèves doivent s'asseoir seuls derrière des protections en plastique. Les cours sont donnés par deux professeurs. La grammaire et le vocabulaire de 9h à 11h par Kim anna Et les exercices d'application de 11h à 13h par Shin Mijin. 경대 어디에요? 어디예요? 그럼 경대 조금만 잡고 그리고 En Corée, les cerisiers en fleurs ne restent que deux semaines environ. A la fin des cours, on a donc décidé de prendre des photos tous ensemble. <translations> C'est du bien de voir un campus vivant, n'est-ce pas Yes <rire> La petite essaye d'attraper les pétales au vol. Il y en a d'autres Je ne le referai pas, c'était tellement humiliant. <rire> Pour la bonne chance de toute l'année. <rire> Après avoir mangé dans le quartier, nous sommes allés étudier dans un café à côté du campus. C'est reparti! Non, je veux pas que tu. Que... Ton petit cochon! Gemina j'étais en plein dans la vidéo! T'as ton souci de faire un procès pour dans as signé ta... quand t'as vu le Tu t'as signé Vas-y! Quand t'étais bourrée, tu te souviens pas, vendredi? <rire> je te fais signer un papier! <rire> la perfectitude de son minot voilà c'est tout ce que j'adore bye tchuss <rire> <rire> je, je, je crois que j'ai pas filmé le premier non, non, ouais. <rire> bon on a fini cette journée et on se rentre tranquillement on à la maison on se rentre on, <rire> on se rentre on se rentre tranquillement aussi. à la maison voilà j'ai eu beaucoup de chance d'avoir pu filmer ce jour-là, car un jour plus tard, on nous annonçait que Poussan passait en alerte Covid-2 et que les cours sur place étaient suspendus.